On y est Le 15 décembre 2022, je sors mon premier album. Et pour réaliser la meilleure sortie possible, j'ai besoin de vous et je lance cette campagne de financement participatif sur ULU. Je m'appelle Nolika, je suis une chanteuse, pianiste, guitariste. J'écris et je compose des chansons de bedroom pop, lo-fi, en français. Et je travaille dans mon studio à Béziers. Aujourd'hui pour cet album, j'ai envie de voir les choses en plus grand et de m'entourer d'artistes dont j'adore le travail. Il y a un an, j'ai rencontré le collectif Surveyor One, qui a un lieu de création d'images argentique à Béziers. Et avec eux, j'aimerais réaliser un clip avec grattage et peinture sur pellicule argentique, des captations live dans une salle de concert à Béziers, un zine avec les paroles de mes chansons, des extraits de mes carnets, des photos et des illustrations, une pochette d'album prise au moyen format argentique. Pour mes concerts, une mise en scène avec un décor, des projections d'images filmées en partie à la caméra Super 8 et 16 mm. Et enfin, pour le mastering qui est la touche finale essentielle, je souhaiterais aller à Bordeaux dans le studio Globe Audio. J'ai vraiment besoin de votre aide car sans vous, tout ceci ne sera pas réalisable. Ulule, c'est une plateforme de financement participatif grâce à laquelle vous allez pouvoir effectuer des dons. En contrepartie de ces dons, vous recevrez, en fonction de la hauteur de ce que vous pouvez donner, mon album personnalisé à la main, des autocollants, des badges, le zine le poster, un tirage photo argentique encadré de la pochette de l'album, et il y a aussi d'autres contreparties que je vous invite à aller voir sur la page. Le premier palier est fixé à 3700 euros. Cette somme, c'est le minimum nécessaire à la réalisation de tout ce que je vous ai dit. Mais si vous faites les fous que vous partagez autour de vous et que vous participez en masse, alors on va pouvoir atteindre des paliers supérieurs. Et là, ajouter de nouvelles réalisations. Il y aura une sortie sur vinyle. Une sortie sur cassette, une nouvelle édition de luxe de l'album avec des morceaux supplémentaires, des t-shirts avec des extraits de paroles des chansons et la réalisation d'un deuxième clip. Du coup j'ai vraiment besoin que tous ensemble on donne un boost à cette campagne que vous partagiez à votre famille, à vos amis, sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez créer un poste où vous expliquez en quelques mots le projet et où vous invitez les personnes qui peuvent à participer. La campagne commence maintenant et elle dure 31 jours. D'avance, je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie pour le soutien que vous me donnez déjà à travers vos messages, vos commentaires, vos partages, les rencontres que je fais avec vous au cours de mes concerts. Et aujourd'hui, si vous en avez les moyens, vous pourrez permettre à mon projet musical de passer à l'étape supérieure. Merci beaucoup et à très bientôt.